Shalom, vous tous qui nous suivez sur lesavertis.net, que le Seigneur vous bénisse pour le temps et surtout qu'il vous bénisse aussi pour cette grâce qu'il vous accorde, car nous croyons que ces messages ne pas euh c'était C'est pas un hasard, en fait. Alors, si tu vois cette vidéo pour la première fois, nous sommes les avertis, mon nom, ce frère Kachicha. Nous sommes là pour vous donner, n'est-ce pas, l'évangile de Dieu, l'évangile du ciel. C'est pourquoi notre concept est purement euh, chrétien, je veux dire, par rapport au message Christo-centrique. C'est-à-dire, notre message est centré sur la personne de Christ. C'est pourquoi nous ne venons pas avec trop de philosophies, mais avec des petites choses, des faibles mots, afin réellement d'atteindre euh, euh, donc, les, donc le cœur ou les cœurs des gens qui nous suivent souvent et tout cela nous le faisons pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui nous voulons partager avec vous ces passages qui dans le livre de Matthieu au chapitre 5 verset 3 qui dit « Heureux le pauvre en esprit car le roi des cieux est à eux. Vous savez ces fameux euh, versets bibliques. Euh, même nous qui sommes africains, vous qui êtes africains ou c'est pas qui connaissez l'histoire de l'Afrique, vous savez que euh, lorsque les, les, les donc les missionnaires sont venus, n'est-ce pas, dans des pays africains respectifs, ils sont venus avec euh, plutôt avec euh, avec ces versets pour dire que vous, vous, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, à chercher euh, les biens de ce monde, car si vous êtes pauvre, Dieu vous, a, vous va vous accueillir. C'est si c'est passage ne dit pas cela. Ce passage n'a rien à voir avec le matériel. Ce passage n'a rien à voir avec, avec avoir beaucoup ou peu de choses. Ce verset veut, simplement, veut simplement dire que heureux le pauvre en esprit, ça veut dire ceux-là qui se sentent réellement incapables incapable de faire quelque chose. Ceux-là qui se sentent réellement incapables d'avancer, ceux-là qui se sentent réellement incapables de toucher, ceux-là qui sont qui se sentent incapables de conduire même donc même leur vie. C'est-à-dire qu'une personne qui euh, dépend de Dieu ou qui est dépendante de Dieu, à 100%, c'est cette personne-là qu'on peut appeler réellement le pauvre en esprit. Pourquoi Puisqu'il il est conscient que à part Dieu, il est conscient qu'à part la force divine, il ne peut rien faire dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur nous fait voir, n'est-ce pas, dans la Bible, dans, le, dans Matthieu, chapitre 19, verset 14, par rapport aux enfants. Il dit, « Laissez venir à moi vers, donc, vers moi les petits-enfants, car le Roi des cieux, sont donc est à eux pourquoi les petits enfants non ils dépendent de leurs parents les petits enfants ils font au, au suivre les traces de leurs parents et le, les, les petits enfants ils ne peuvent pas imaginer quelque chose pour leur vie les petits enfants n'ont pas de soucis pour manger n'ont pas de soucis pour s'habiller n'ont pas de soucis pour dormir car ils savent que leur père est donc est, donc, euh, euh, capable n'est-ce pas, de pouvoir à leurs besoins. C'est ainsi que nous, chrétiens, qui sommes dépendants de Christ, qui sont dépendants de Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pauvres en esprit. Quand on dit pauvre en esprit ici, c'est pas qu'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est pas qu'une personne qui n'a pas encore atteint la maturité, ça n'a rien à voir avec tout cela. Tout personne qui est dans sa chair humaine il doit chaque jour se dire je ne peux rien, je ne peux rien sans toi il doit chaque jour se dire que sans Jésus je ne peux rien faire il doit chaque jour se dire que lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi, il doit se dire chaque fois que lorsque même je bouge c'est lui qui veut que je bouge lorsque je me couche et je me, je me réveille et je me réveille, c'est lui qui veut que je puisse te faire tout cela c'est pourquoi même les grands apôtres lorsque le miracle s'opère donc, euh, euh, euh, donc à travers, au travers eux, qu'est-ce qu'ils disaient Ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous qui avons fait ces miracles, mais c'est Christ qui a fait ces miracles. C'est pourquoi. Une personne qui est réellement enfant de Dieu, née de nouveau, il doit toujours rester pauvre en esprit, c'est-à-dire dépendre du Seigneur. Et se dire chaque jour que même si je sais bien parler, même si je sais bien prêcher, même si je chante bien, mais je n'ai pas encore arrivé, je n'ai pas encore atteint, je n'ai pas encore atteint le niveau que le Seigneur veut que j'atteigne. C'est pourquoi je dépends de lui, je suis tellement pauvre. Et lorsque tu te reconnais dans tes faiblesses ou dans ta faiblesse, le Seigneur lui-même qui te connaît, il va te fortifier, il va chercher, chaque jour t'est façonné. C'est-à-dire lorsque tu viens vers lui, c'est pourquoi même l'apôtre Paul, il est tombé, il est tombé par terre pourquoi Il était d'abord effrayé puisqu'il a écouté la voix mais il ne voyait pas. C'est-à-dire il fallait qu'il se mette à genoux. Il fallait que Paul soit réellement brisé pour que Paul puisse réellement atteindre le niveau qu'il atteint. Vous savez que Paul s'appelait Saul. Or Saul avait, c'était une personne qui était réellement instruite. Il avait beaucoup de connaissances. Il était dans l'école de Gamaliel. Il a fait beaucoup de choses. Il a même combattu contre, n'est-ce pas, euh, donc des chrétiens. Pourquoi Pour rétablir la vérité, pour rétablir la discipline dans la doctrine, donc, de Dieu. Mais or, il travaillait contre Dieu sans le savoir. Lorsque maintenant, le Seigneur l'a appelé, lorsque le Seigneur l'a frappé, le, de, de, Paul change de nom, il, donc Saul change de nom, il s'appelle maintenant Paul. Oh, Paul veut dire seulement le moindre, le petit. Mais voyez ce que Paul a fait avec Christ. Lorsque Paul est venu vers Christ, Paul a, n'est-ce pas, travailler plus que beaucoup. Et la preuve aujourd'hui, nous lisons plus de ce livres Pourquoi Puisqu'il a tellement beaucoup écrit, il a tellement beaucoup fait. C'est pourquoi je te dis mon frère, ma soeur, pour être réellement utilisé par Dieu, tu n'as pas besoin que tu sois réellement fort. Pour être utilisé par Dieu, tu dois te rendre réellement vers ses pieds. Donc, à ses pieds, tu dois te dire que celui, le potier, il doit te former. Pour qu'il te forme, il doit te couper d'abord en plusieurs morceaux pour qu'il te donne une nouvelle image. C'est pourquoi le même Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Pour devenir la nouvelle créature, il faut que Dieu lui-même, par Christ, Jésus, qui est notre roi, te tienne euh, entre ses mains et qu'il puisse réellement te former, te forger, te donner encore une autre forme. Et tu verras que même pauvre en esprit, mais tu vas hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse pour le et que cette, cette, cette parole puisse également euh, euh, euh, être gravée dans vos vies, dans vos cœurs. Et n'oubliez pas toujours à partager ces vidéos pour la gloire de notre Seigneur. Shalom.